BFM Business BFM Bourse Partageons nos valeurs partageons nos idées de valeurs en effet socialement responsable on vous fait découvrir chaque jour de nouveaux pans de l'ISR, l'investissement responsable on va parler de la lutte contre le CO2 qui est un moteur de l'ISR certes mais aussi de plus en plus vous allez le voir un moteur de la satisfaction client des entreprises, Claire Berthier vient de nous rejoindre, bonjour Claire bonjour, directrice générale adjointe ou directeur vous préférez peut-être pour uh, Trust directrice. Team. directrice, voilà pour uh, Trust Team. les acteurs financiers font de plus en plus en sorte c'est vrai que leurs fonds, que leurs actifs et ceux qu'ils proposent aux investisseurs soient alignés avec l'accord de Paris de lutte contre le réchauffement climatique qu'est ce que ça veut dire concrètement être aligné avec les accords de paris pour pour les investisseurs bien, écoutez être aligné avec l'accord de paris c'est pour les investisseurs il ya trois façons de voir ça soit vous investissez vous mesurez les émissions de vos investissements très bien et vous dites mon fonds fait 300 tonnes de co2 et j'ai envie de l'amener à zéro ou bien vous dites j'ai une part verte en fonction de la taxonomie européenne qui qui est de 3, 4, 15, 20, 50% et là euh, le but est de la maximiser tout en minimisant la part des énergies fossiles ou alors vous essayez que l'ensemble des sociétés que vous avez en portefeuille soient elles-mêmes alignées avec l'accord de Paris donc soient elles-mêmes net zéro et c'est ce qu'on a choisi chez Trostim ouais. Donc, voilà, donc que... vous privilégiez quand vous investissez les actifs tous alignés avec l'accord de Paris et ses créateurs de valeur Alors c'est extrêmement créateur de valeur, pourquoi Parce que d'un côté... On minimise les risques et de l'autre, on peut maximiser les opportunités. Les risques euh, des sociétés qui ne seront pas alignées avec l'accord de Paris, ils sont réels. Pourquoi Parce qu'on va avoir des actifs échoués. Parce que on des va... actifs qui ne servent plus à rien, euh, voilà, parce qu'on a changé de mode d'énergie par exemple, ou de consommation euh, d'énergie, un peu moins de charbon et beaucoup plus de renouvelables. Donc les infrastructures dans le charbon seront à terme amenées à ne plus servir à rien. C'est ce qu'on appelle des actifs échoués. Oui, exactement. Très concrètement, par exemple, si vous investissez aujourd'hui dans une centrale charbon qui a une durée de vie de 30 ans, mais euh, si vous êtes aligné avec les accords de Paris, il faudra la fermer dans 10 ans. Donc les dépréciations sont beaucoup plus importantes, donc c'est un impact fort sur les marges. Et si euh, vous mettez ça dans vos comptes, ça se passe plutôt mal. Oui. Voilà. D'un point de vue euh, opportunité, parce que c'est ce qui nous intéresse hein, en tant qu'investisseurs, hein, euh, ce qu'il faut absolument garder en tête, c'est que les opportunités, elles viennent d'où Elles viennent des clients, qu'il va falloir valoriser en fait, ces engagements auprès de euh, ces engagements environnementaux auprès des clients. Et pour ce faire, il faut connaître leurs attentes et faire des produits qui soient en lien avec les attentes environnementales de leurs clients. Et vous vous dites, en tant qu'investisseur et chez Strassim, vous êtes très sensible à cette question de la satisfaction des en... de la satisfaction client des oui. entreprises dans lesquelles vous choisissez d'investir. Vous vous dites qu'être aligné sur les accords de Paris, c'est aussi une façon de miser sur les entreprises qui, à terme, afficheront la meilleure satisfaction client. Ça va être de plus en plus une condition pour obtenir une bonne satisfaction client que d'être aligné sur ce type d'accord et de lutter contre le réchauffement climatique Oui, parce que vous savez, chez Trustim, on adore écouter les clients. Et ce qu'ils nous disent... Ça c'est joli, mais... <rire> oui, non, mais concrètement, ce qu'on oui. fait depuis 10 ans. Qui, qui dira le contraire <rire> C'est-à-dire que nous, on fait des études. On a lancé la première étude européenne il y a plus de 10 ans avec Ipsos. On va interroger plus de 100 000 clients dans 16 secteurs sur plus de 1000 marques. Mmh. Euh, dans... Donc on a une petite expérience là-dessus. Et euh, ce que nous disent les clients, c'est quoi C'est que l'environnement, c'est important pour eux. à plus de 78%. Pour 62% d'entre eux, euh, l'environnement, c'est un critère d'achat. Mais il y a un énorme problème qu'on a vu l'année dernière, c'est que plus de 85% d'entre eux ne croient pas aux engagements environnementaux des entreprises. Et la question est, comment faire pour qu'ils y croient et comment faire pour que ce ne soit pas du greenwashing ouais. Et pour nous, le net zéro, en termes d'engagement, c'est vraiment une solution pour crédibiliser les engagements des entreprises. Est-ce est qu'on peut ça. illustrer ça, par exemple Est-ce que la meilleure façon de convaincre justement les clients, les particuliers, peut-être même les citoyens, que les entreprises peuvent constituer des euh, objets d'investissement socialement vertueux, environnementalement positifs Est-ce que vous avez des sociétés comme ça à mettre en avant, dans lesquelles vous vous dites qu'il faut investir parce qu'elles répondent aux accords de Paris et que répondant aux accords de Paris, elles vont voir leur satisfaction client monter en flèche C'est exactement ce qui s'est passé avec Signify, qui a publié la semaine dernière de très beaux résultats. Et... Ce qui est vraiment très intéressant dans cette entreprise, c'est que c'est l'histoire d'une transformation. Signify, qu'est-ce que c'est C'est Philips Lightning. Alors, Philips Lightning, ça fabrique quoi Ça fabrique des ampoules. Donc ils pourraient simplement fabriquer des ampoules comme leurs concurrents chinois, qui le font pour une qualité peut-être moins bonne, mais beaucoup moins chère, ou alors se transformer comme ils l'ont fait, en écoutant leurs clients, pour devenir un fournisseur de solutions d'éclairage. Alors, vous allez dire, c'est encore des beaux mots, oui, ah, C'est la novlangue, là. Oh là, là. Euh, ça ne sert non. à rien. Mais très concrètement, qu'est-ce que c'est ben, Partons à Eldorado. Eldorado, c'est l'aéroport de Bogota où euh, Signify a installé cette solution d'éclairage qui permet à l'aéroport de Bogota d'économiser 50% d'énergie sur son éclairage. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça fait ben, Signify permet, en étant net zéro, à ses clients de devenir eux-mêmes net zéro. Donc c'est un cercle vertueux qui s'enclenche et qui va réussir à crédibiliser l'approche. Et euh, bah, concrètement, on est sur euh, BFM Bourse, donc du coup, euh, mmh. qu'est-ce que ça donne bah, Ça permet, un, de fidéliser les clients, de créer de la croissance, parce que cette nouvelle division euh, de solutions digitales, elle a une croissance à deux chiffres. En termes de mix euh, sur la marge, c'est extrêmement profitable puisqu'ils ont réussi à monter de plus de 90 bips leur marge opérationnelle. Ah oui. Et euh, surtout de surprendre les investisseurs parce que vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas le seul. Et donc les autres investisseurs n'y croyant pas forcément, ça permet d'avoir de très belles surprises. Et donc. Euh, d'optimiser notre rendement dans nos fonds. Signify, donc un titre que vous détenez dans vos fonds chez Trestim, on pourrait apporter d'autres exemples, mais l'avantage c'est que vous revenez assez souvent, donc évidemment on aura l'occasion de reparler de ces thématiques, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Bogota, l'aéroport d'Eldorado dont vous nous parliez, et que je connais un peu pour des raisons familiales, a été agrandi récemment, c'est un très bel aéroport d'ailleurs, et la ville de Bogota, et la Colombie sont des coins à visiter absolument. Merci d'être passé nous voir. Claire Berthier et ses équipes chez Trust Team Financent à très bientôt, bon retour Merci. Voilà La satisfaction client qui elle aussi Peut progresser à mesure que les entreprises Choisissent d'investir vertueusement Le CAC 40 est en progression lui En tout cas aujourd'hui d'1,1% Dans un instant on sera à New York aussi en direct Où l'on va rejoindre notre vigie sur place Cap l'ouest, notre vigie sur ces marchés américains C'est Sabrina Koualiozzi On vous aperçoit Sabrina, on vous rejoint dans moins d'une minute trente Juste après la pause, à tout de suite